Donc, je suis Pierre Binetruy et je suis un des organisateurs de, de ce programme. Euh, donc, nous avons le plaisir d'être accueillis. Je vais revenir dans quelques minutes, euh, vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Euh, nous avons le plaisir d'être accueillis au Palais des Découvertes. Euh, et donc euh, ben, on va commencer avec quelques mots de, de bienvenue de Claudie Aigneret, présidente d'Univers euh, donc qui nous accueille ici. Et j'en profite pour la remercier. Euh, pour euh, ce petit événement effectivement qui est le, cette session de formation euh, un petit peu spéciale euh, avec Georges Smoot euh, au Palais de la Découverte. Et donc j'en profite pour la remercier de nous accueillir et, et en plus de ça de mettre à disposition un petit peu euh, l'ensemble du palais. Vous allez euh, visiter, les équipes du palais sont mobilisées, donc euh, j'en profite pour elle et, et, et ses équipes remercier de, de cet accueil. Bonjour à tous, c'est vrai que je suis très très heureuse de pouvoir vous accueillir ici, vous avez rappelé une maison qui est là pour euh, éduquer je dirais, donner envie de science et vous allez avoir je crois des merveilleuses occasions de peut-être transmettre, apprendre comment partager avec vos, vos élèves des très beaux sujets de science, alors le sujet de l'univers, to learn the universe. Vous imaginez que pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je suis vraiment très heureuse que vous puissiez avoir cette, cette formation en compagnie du, de notre prix Nobel, le professeur smooth qu'on est vraiment très, très heureux de, de pouvoir accueillir. Déjà eu l'occasion de de discuter, de travailler. Elle est dans, à l'université, à Paris 7, vraiment très, très impliqué dans des, des développements et ces, ces sujets de, de cosmologie. Donc, ça va être très enrichissant pour vous d'avoir cette vision à distance et cette vision d'excellence qu'il peut qu'il peut vous proposer. La Maison Universscience, avec ses deux parties, le Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l'industrie, ben vous savez à quel point elle vous accompagne souvent dans vos formations, n'est-ce pas Dans les, les académies, toujours très très présents, vous savez que euh, tout le monde est, est mobilisé, on partage tous euh, cette même conviction, ce même engagement pour une si belle mission auprès des, des jeunes publics. Alors je remercie beaucoup les équipes parce qu'elles vous permettront de découvrir que ce soit dans le domaine de l'astrophysique, que ce soit dans le domaine de, de la physique, un petit peu comment on s'y prend ici pour provoquer des déclics, pour euh, euh, étonner, pour attirer, donner du goût à, à la science, c'est notre mission et j'espère qu'on qu la partagera encore très très longtemps. But really, I'm very proud, Mr. Smos, to leave you the floor pour euh, va vous permettre d'avoir vraiment une, une formation de, de très, très haut niveau. On, on est vraiment très heureux de pouvoir euh, s'associer. Et puis, bon, Paris 7 va vous accueillir aussi dans ses laboratoires, hein, je crois. Euh, dans Vous avez beaucoup de chance. Et comme le disait Georges Mout juste à l'instant, c'est un peu une expérience que vous allez vivre pendant ces, ces quelques jours. Vous avez été sélectionné parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de de demandes pour euh, participer à ça. Je crois que vous êtes 20 de chaque académie, c'est ça Sur les trois académies hein Donc, euh, vous en avez de la chance. C'est bien, j'aimerais bien rester avec vous pendant ces quelques jours de, de formation. Et je vous souhaite vraiment de prendre beaucoup de plaisir, puis ensuite de, de transmettre ce plaisir à ces jeunes intelligences dont vous avez la charge à l'école. Et nous, on essaiera d'assurer le relais quand ils sortent de l'école et qu'ils viennent nous voir dans ces, dans ces maisons-là. Très, très belle euh, session de travail à vous. Merci, Georges. Merci beaucoup. On va continuer comme introduction. Euh, on va passer à, au, au doyen Jean-Yves Daniel, qui, qui nous a aidé à monter sur, euh, sur pied cette, euh, cette formation dans le cadre du, du, du, du plan académique de formation. Euh, donc qui, qui n'est plus à présenter, qui, entre autres, euh, est, a été impliqué dans la l'innovation, je comprends, des, des, euh, des programmes. On, on y reviendra un peu plus tard, puisque ça se situe dans, dans, dans, un petit peu dans ce cadre-là, et, et, et donc qui est à l'origine de Sciences à l'école et de beaucoup d'autres euh, programmes. Euh, dire Georges, monsieur le professeur, cher Pierre, monsieur le directeur de l'APC, Effectivement, c'était pour moi un, un honneur de faire travailler sans à l'école avec la PC, donc ton équipe, Jean-Luc Robert, notamment pour le montage de cette session. Parce que c'est vrai qu'en ces périodes de l'année où les professeurs sont très chargés, hein, donc euh, il est important à la fois de savoir diffuser l'information pour que ça se passe. Hein, et puis donc, euh, effectivement, d'opérer les sélections. Je crois que le travail que nous avons mené ensemble a été efficace et j'en suis heureux. Alors, euh, bon, on ne présente pas Georges, hein, je veux dire, tu vas peut-être le faire un, un peu plus tard, concrètement. Euh, bon, nous sommes heureux et fiers, comme a dit la présidente, de, de recevoir Georges Georges Schmout, donc euh, pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Et euh, bon, le doyen de la discipline, évidemment, est aussi heureux de, de voir euh, que nous avons là un stage qui va peut-être augurer, d'un avenir radieux pour l'univers, si je puis dire. En tout cas, auprès de vous, chers collègues, hein, et comme l'a dit la présidente, des jeunes intelligences dont vous avez la charge. Euh, comme doyen de la discipline, euh, comme astrophysicien, je vais dire aussi. Je, je vais avouer cela, hein, mais, mais seuls des mauvais esprits pourraient penser que j'ai pesé en ce sens-là pour que le programme mette un peu, un peu d'astronomie. Hein, donc, ça sera que des mauvais esprits donc euh, les programmes euh, alors euh, si tu m'attribues la responsabilité ils vont peut-être pas être totalement contents parce que c'est des programmes qui ont un esprit un petit peu nouveau hein, donc surtout euh, fondé sur euh, la formation des esprits mais on a tenu aussi à ce qui s'ouvre bien sûr l'universel hein, parce que euh, c'est au fond l'universel qui donne les lettres de noblesse euh, donc, à, à la science et vous avez certainement chers collègues remarqué que dans les programmes de seconde, de première, de terminale, il y avait quelques incursions, disons, d'astronomie, voire d'astrophysique, notamment quelques incursions sur le rayonnement cosmologique, par exemple, comme finalement source d'émission. Et puis bon, les exoplanètes, enfin voilà, des choses, des galaxies, bon, que la structure de l'univers. Et cela fait partie d'une évolution que nous souhaitons pour la discipline puisque euh, il est maintenant inconcevable euh, d'étudier euh, la science sans bien évidemment aller jusqu'à cette dimension et à l'introduire progressivement dans les programmes. Nous espérons que, euh, et ça on avait discuté avec Georges et, et Pierre, que euh, l'initiative qu'ils ont prise hein, que nous avons appuyé, va être une de ses premières tentatives pour que, au delà du baccalauréat, eh bien, ce genre de thématiques et de contenus soit également présent. Je pense, comme vous l'imaginez bien, aux classes préparatoires. Hein, ce euh, n'est pas évident nécessairement de modifier les choses dans ce beau système, hein, mais nous espérons là aussi l'aspect univers donc universel de la science va progresser et pour être en contact avec un certain nombre de responsables de L1, L2, L3 dans les universités notamment parisiennes, je crois que là aussi l'effort d'introduire la cosmologie en tout cas donc l'appréhension d'universel est, est en bonne voie. Ça c'est sur les aspects enseignement, je veux dire proprement dit, la discipline, les disciplines scientifiques, mais évidemment, lorsqu'on parle d'univers, on touche à d'autres dimensions, des dimensions ontologiques, donc culturelles, donc la place de l'homme. Enfin, ces questions essentielles que se posent non seulement les jeunes, non seulement les professionnels que vous êtes, mais aussi tous les citoyens, tous les esprits curieux. Et euh, je crois que c'est important aussi. On avait parlé avec Georges et, et Pierre que <coughs> à l'issue ou pendant ce cours, ce stage de formation, eh bien, ce, vous posiez les questions que se posent un certain nombre donc, de citoyens éclairés, voire mal éclairés, parce qu'ils ont des idées derrière la tête, hein, sur la place de l'homme, sur le destin de l'univers, et finalement, quelle est la dimension ontologique, voire métaphysique, hein, que la science tutoie. Alors Georges est bien placé pour savoir que, parfois, on récupère hein, un certain nombre de découvertes, hein, pour leur faire dire des choses... Qui ne sont pas vraiment scientifiques. Je pense à un duo médiatique, je n'allais pas dire infernal, mais au fond, qui nous a finalement parlé de Dieu. Et donc, Georges est un peu au courant parce qu'on a récupéré évidemment ce qu'il a dit. Voilà, ce sont des débats aussi qui tournent sur ce qu'est la science, ce qu'on peut lui faire dire et ce qu'elle ne, ne dira pas. Et donc, c'est important parce que c'est l'essence même de la science que de savoir quelle est sa place toute sa place, et qu'elle n'est pas à sa place. Et puis, de toute façon, nous sommes là, face aux rêves, face à, au fond, ce qui nous interpelle profondément, en tant qu'êtres humain, hommes et femmes, sur cette petite planète. Et donc, replacer notre existence, notre espèce, je veux dire, dans un cadre beaucoup plus grand, je pense que c'est une école de réalisme, c'est une école d'humilité, mais vous savez bien que ce sont des qualités qu'on demande aux scientifiques. Voilà ce que je voulais dire simplement, et puis dire alors avec mon pauvre anglais, uh, « Dear George, we are happy, proud and honored to welcome you, and we hope that uh, your coming in France, thanks to you, will improve the fate of uh, scientific education. Thank you, thank you, dear colleagues, and good science of formation. » Euh, bien, euh, donc euh, ben, nous allons commencer, vous voyez qu'on est, euh, euh, ce, cette session de formation est un petit peu exceptionnelle, et je, vais vous, je vais essayer de vous expliquer, donc moi je suis Pierre Binetruy, directeur du laboratoire astro et Cosmologie, euh, et donc euh, ben, j'ai joué un rôle dans l'organisation de cette session de formation, en liaison évidemment avec Georges Smoot. Euh, C'est une session un petit peu exceptionnelle, vous l'avez compris, rien que ben, vous avez comme marraine, Enfin, vous, comme bonne fée, euh, qui se sont penchés sur ce berceau, un prix Nobel, un doyen euh, de la discipline et, et la présidente euh, d'univers science Donc, vous avez compris que c'est un petit peu exceptionnel. Euh, alors, je, je voudrais vous expliquer un petit peu le contexte et puis, et puis après, que, comment, comment ça va se passer. Euh, Rassurez-vous, ça va être moins formel que les... les, les, les ce démarrage, euh, j'espère. Euh, et, et, et vous êtes là pour euh, bah, participer, animer. Euh, euh, donc, on va, on va se charger de, de, de, de rendre ça le, le, le, moins, le moins formel possible. Avec une petite difficulté, je crois que vous l'avez compris. Georges Schmout ne parle pas le français ou non, je ne vais pas. Euh, il parle pas très bien le français, on va dire. Et donc sa présentation sera en anglais et, et c'est moi qui traduirai. Je ne suis pas un traducteur euh, euh, professionnel, vous l'avez compris aussi. et Donc je résumerai plutôt, de toute façon, à ce que vous puissiez suivre, même si votre anglais n'est pas parfait. Et en plus de ça, je dois préciser qu'il a un accent américain. Euh, et... Euh, donc, je ne suis pas un traducteur professionnel et je n'ai pas vu ces transparents à l'avance, même si je les ai réclamés. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Donc, euh, pardonnez la, la, la mauvaise qualité de la traduction. On va, on va voir comment ça se passe. Euh, alors, je voulais vous expliquer un petit peu le contexte de, de ce programme. Euh, alors, le contexte, c'est d'abord, euh, effectivement, le recrutement de Georges Smoot en février de l'année dernière. Euh, bon, pas, très, bon, euh, je ne sais plus quel journal c'est. Enfin, ça fait tous les journaux à, à cette époque-là. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, à l'Université Paris 7, Paris d'Hydro. Georges Smoot, ben vous voyez, prix Nobel de physique 2006 pour euh, la découverte des fluctuations du fond cosmologique. Alors je vais peut-être pas euh, décrire euh, sa découverte, puisque vous allez beaucoup en entendre parler dans, dans, les, euh, dans, dans, les, euh, dans les heures et dans les jours qui viennent, puisque c'est un petit peu le démarrage de ce qu'on a appelé la, la cosmologie de l'univers quantitative, c'est-à-dire là où on peut vraiment... Euh, pendant un certain temps, la cosmologie, c'est à dire l'étude de l'évolution et du contenu de l'univers, euh, avait la réputation d'être un peu un art euh, pas très, enfin, plutôt qualitatif. Et, et, et c'est à partir de cette découverte là que les gens ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait des prédictions euh, qui étaient mesurées quantitativement et mesurées de façon plus en plus précise. Donc on va voir tout ça dans, dans ce programme là. Euh, donc, euh, je ne vais pas déflorer le sujet euh, plus que ça. Euh, donc, Jean Smoot a été euh, recruté euh, par l'université euh, Paris 7, Paris Diderot, Et il avait en tête un certain nombre de, de, de, de, de choses à faire euh, à Paris et en France. Euh, L'une de ces choses, euh, c'était d'essayer de... Euh, de euh, comment dire euh, rassembler les efforts de la communauté. Euh, il y a beaucoup de laboratoires qui font des très bonnes choses en cosmologie. Son idée, c'était que peut-être que tout ce monde-là pourrait travailler plus ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il a créé le Paris Center for Cosmological Physics, ou euh, Centre euh, Parisien de la, physique, euh, cosmologie. Pas, la cosmologie Physique. Euh, c'est drôle, tiens, on dit en français l'inverse de... Euh, donc, euh, pour un peu fédérer les efforts euh, de cette communauté-là, euh, qui est très bien représentée euh, à Paris, peut-être un petit peu morcelée. Euh, mais associé à ce centre de cosmologie, il y avait l'idée euh, de, euh, pas simplement s'intéresser à la communauté qui travaille là-dedans, mais aussi euh, l'idée euh, de s'intéresser à la diffusion euh, des connaissances, euh, auprès du grand public, auprès euh, des jeunes et auprès des enseignants. Et c'est quelque chose que, alors j'ai oublié de préciser que, que George venait de l'université de Berkeley, euh, où il avait créé un programme justement pour euh, les enseignants, euh, ça s'appelle le Teachers Programme, euh, qui a beaucoup de succès euh, auprès des, des enseignants du secondaire aux États-Unis, euh, et qui justement leur présente... Euh, les concepts euh, et les euh, progrès dans le domaine de la cosmologie donc une de ces idées c'était qu'en liaison avec le euh, Paris Center for Cosmological Physics euh, de faire un effort particulier pour la diffusion des connaissances et, et, et particulièrement euh, la diffusion auprès des, des enseignants euh, donc, on a essayé de mettre ça en place. Euh, alors, avec certaines euh, contraintes, évidemment, euh, spécifiquement françaises. Hein, si on ne peut pas prendre un modèle qui marche aux États-Unis et puis nécessairement l'appliquer en France. Euh, donc, ça a pris un petit peu de temps pour d'abord comprendre un petit peu la structure. Donc, c'est là où on a reçu, entre autres, l'aide importante de, de Jean-Yves Daniel. Euh, c'est pour ça que ce, cette session de formation s'inscrit dans le plan académique de formation, euh, déjà pour vous permettre à tous de plus facilement d'y participer. Euh, et puis, euh, c'est aussi euh, alors, donc, pour nous, c'est un petit peu le point de départ. Donc, c'est une expérience aussi pour nous, euh, puisque euh, l'idée de George et, euh, et l'idée qui est un petit peu la même aux états unis c'est après d'atteindre le plus grand nombre d'enseignants. Euh, donc on commence avec une, une soixantaine euh, et c'est quelque chose qu'il faudra qu'on discute à la fin. Je vais, je vais revenir sur le programme. Euh, euh, ce qu'on voudrait voir avec vous, donc réfléchissez-y pendant ces, ces, ces trois jours-là, c'est après comment est-ce qu'on peut aller au-delà, c'est-à-dire toucher plus de monde et d'abord faire mieux. Donc ça, ce sera vos, vos critiques, votre évaluation de, de, de cette session, euh, mais aussi comment on peut toucher vos collègues, euh, comment on peut fournir du matériel pour vous aider, puisque c'est effectivement quelque chose qui maintenant euh, rentre dans les programmes et, et, et on sait tous que euh, j'espère que Jean-Yves m'a pas me, me sauté dessus, mais que. Les programmes changent et puis qu'après, il y a les aspects formation qui sont plus difficiles à, à, à mettre en place. Et, et donc, ça participe, euh, ça, ça participe un petit peu à cet effort. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on qu on a, on, on a reçu un, un, un coup de main euh, de l'inspection générale bon, pour essayer de participer à cet effort. Donc, on va attendre de vous aussi que vous nous, on va discuter, je pense que le, le dernier jour avec vous pour voir euh, par exemple, qu'est-ce qu'on peut fournir comme matériel pour vous aider, euh, pour que ça s'arrête pas là, mais pour vous aider dans la suite, pour aider vos collègues, les collègues autour de vous, et puis comment on peut améliorer cette, cette session de formation. Euh, L'idée n'est pas de simplement de, de, de, de s'adresser à 60 personnes, mais, mais d'essayer d'aller de, de, au-delà. Euh, en anglais, on appelle ça de outreach, c'est-à-dire d'aller d'atteindre au-delà, et c'est vraiment un peu l'esprit de, de, de cette session. Euh, donc voilà un petit peu euh, le cadre, euh, donc ça a mis un certain temps, il fallu rentrer dans le plan académique de formation, c'est pour ça que Georges a été recruté, alors Georges est un impatient, vous le verrez, euh, donc il aurait voulu que ça se passe tout de suite, euh, évidemment en France, euh, alors c'est très bien d'avoir quelqu'un qui, euh, qui vous pousse à, à avancer, mais il y a quand même, euh, et, et voilà, et on est allé vite. Je <rire> I'm impatient, et euh, donc voilà un peu. Donc maintenant on démarre euh, sous des très bons auspices. Hein, euh, et donc euh, bah il faut, faut pour nous c'est une expérience et, et on discutera avec vous comment aller au-delà. Alors euh, voilà le programme. Alors c'est peut-être un peu difficile à lire, mais vous l'avez sous les sous les yeux. Donc euh, euh, on, on, on... Euh, je pense que c'est parce que c'est tout petit, je, je, parce que je crois qu'après... Euh... Donc vous avez le programme sous les yeux, donc euh, je, je vous propose que vous regardez, le... parce que je voudrais pas non plus qu'on le... Euh, parce que j'ai l'impression qu'après la présentation de George était, était claire. On, on, on, on le modifiera si, si, si c'est toujours... Euh... Donc. Euh, L'idée, c'est de commencer par vous introduire hein, un certain nombre de, de, de, de, de concepts, de notions un, un petit peu sur, sur la cosmologie. Donc ce matin, il va y avoir l'introduction à la cosmologie de, de, de George Smoot avec un un traducteur extrêmement professionnel. Euh, ensuite, on va parler du rayonnement de fond cosmologique, ce qui est là où Georges a fait ses contributions, donc plus spécifiquement avec Ken Ganga, de, qui, est, qui est au fond là, du laboratoire astro Particulier et Cosmologie, qui est un spécialiste de ce domaine, qui pour l'instant travaille sur la, la mission Planck, une mission, Moi, bon, je pense qu'il va, va vous parler de cette mission. Euh, ensuite, on aura le déjeuner. Alors... Euh, euh, pour éviter. Le, le quartier, c'est un petit peu compliqué de se. se euh, comment dire de se, de se restaurer. Donc, on a décidé que c'était plus simple de, de vous offrir le déjeuner. Alors, j'en profite pour dire que ce programme-là est soutenu parce qu'à euh, côté du centre de cosmologie, il y a aussi une fondation. Euh, euh, et. et, et une partie du soutien financier à ce, à ce programme de formation vient de Cimentec, qui, est, qui a donné de l'argent pour ben justement pouvoir vous nourrir. Et, et donc, donc j'en profite pour mentionner ça. Ils sont très discrets. Ils, sont, ils, sont, ils ont été invités. Ils ne sont pas là. Donc, ils, ils sont extrêmement discrets comme donateurs. Mais bon, je, je les mentionne. Et, et donc, tout, tout se passera ici, ce qui nous évitera de, de, de enfin vous évitera à vous d'aller de, de, chercher dans le quartier où, où vous restaurez. Euh, donc l'après-midi on passera euh, donc le rayonnement du fond cosmologique c'est 400 000 ans après le, à, à, après le Big Bang donc relativement tôt dans l'histoire de, de l'univers après on passera à la formation des galaxies et des premières étoiles euh, donc la structuration de l'univers donc avec euh, Françoise Combe du euh, laboratoire euh, Lerma euh, à l'observatoire de Paris qui est une grande spécialiste de, de, de, de ce thème là euh, bon, qui est bien connu, que vous avez probablement déjà vu à la télé ou, euh, euh, ou entendu. Euh, et puis, euh, Pierre Carlo Bonifacio, qui est d'un autre laboratoire de l'Observatoire de Paris. Il y a une forte participation de l'Observatoire de Paris ici dans ce programme, euh, qui est directeur du GPI, un laboratoire qui... qui GPI, ça veut dire Galaxie, Étoiles, euh, Physique et Instrumentation. Donc, vous voyez, euh, de nouveau, on est en plein dans la structuration de l'univers, les galaxies et les étoiles. Euh, Ensuite, euh, en fin d'après-midi, vous allez commencer à faire un exercice, parce qu'on veut quand même que vous euh, travailliez aussi un petit peu. Euh, J'allais dire avec vos mains, non pas tout à fait, mais presque. Euh, le lendemain, euh, vous voyez, le lendemain, euh, vous allez avoir un interview de George Smoot. Donc on s'est dit, tiens, euh, que, comment appliquer ce que, ce que vous allez entendre euh, Donc une première application, ça va être que vous allez organiser un interview de George Smoot. Alors... Euh, et donc euh, en fin d'après-midi aujourd'hui avec Jean-Luc Robert vous allez préparer les questions alors le, la règle du jeu si vous voulez c'est que vous aurez 20 minutes pour l'interviewer en anglais alors j'espère je, qu'il y en a quelques-uns au moins qui sont à, à suffisamment confortables en anglais pour, pour, pour, pour se prêter au jeu donc vous allez l'interviewer euh, et vous allez essayer de couvrir le domaine de la cosmologie. Donc vous aurez vu euh, beaucoup de choses, euh, disons, le, le, aujourd'hui. Donc euh, euh, vous allez essayer de poser des questions qui... Euh, L'idée, c'est un interview qui essaye de présenter au... Voilà, après, vous décidez du public, ça peut être euh, à vos élèves ou, ou au grand public. Euh, vous allez euh, essayer de poser des questions... Qui, qui font un peu courir tout ce domaine là et puis donc le lendemain euh, euh, euh, bah vous, vous, on, on fera l'interview euh, donc comme j'ai dit quelques-uns d'entre vous se colleront à, à poser les questions euh, donc on fera l'interview ça devrait durer 20 minutes et puis après on fera un débriefing de 20 minutes pour voir le, le résultat euh, et évidemment, après, vous pourrez euh, l'interview le, le, le, sera disponible sur le, sur le site web. Vous pourrez le télécharger comme ça, ça, ça, ça, ça sera votre euh, comment dire et, et l'utiliser éventuellement. Alors, je vous, je vous annonce tout de suite méfiez-vous de George. Un, il a l'habitude d'être interviewé euh, et il ne va pas nécessairement dans la direction que vous avez prévu. Donc, euh, euh, euh, pour les intervieweurs, c'est euh, pas nécessairement un sport. Euh, donc euh, Bon, ça fait partie d'un peu du, de, de, de, de la règle du jeu, si je peux dire. Euh, donc, euh, mais en tout cas, bon, c'est un exercice pour commencer à utiliser un petit peu les notions euh, que, vous avez, euh, que, que vous aurez acquises dans, dans la journée. Donc, euh, le lendemain, on termine sur les présentations générales. Avec une, une présentation sur euh, l'interface entre la cosmologie et la gravitation, donc on parlera d'ondes gravitationnelles, on parlera de donc des, des choses aussi qui sont liées à votre programme mais qui vont bien au-delà. Avec Ed Porter qui est impliqué dans une mission spatiale du futur euh, prévue pour les années 2020-2022 qui s'appelle l'ISA et qui devrait détecter dans l'espace les ondes gravitationnelles, je crois qu'il en parlera un petit peu. Et puis, on terminera par euh, bah par nous, si on peut dire, c'est à dire par euh, la formation des planètes et une ouverture sur euh, sur la recherche de, de, de, de planètes extrasolaires et, et, et qui pourraient être euh, fournir les conditions pour la vie avec euh, Marcello Fulchignoni, d'un autre laboratoire de l'Observatoire qui s'appelle le LESIA. Et, et Marcello est un grand spécialiste des sondes euh, interplanétaires et du, du, du système solaire. Donc ensuite, vous aurez l'interview. Euh, et puis l'après-midi, vous allez vous diviser en groupes. Ça va être les travaux pratiques, si on peut dire. Alors, deux groupes euh, vont partir euh, au laboratoire APC, en particulier cosmologie, qui est sur le campus de Paris 7, euh, pour mesurer le fond cosmologique euh, avec une antenne, euh, une antenne satellite. Euh, C'est quelque chose qui a été mis au point par des physiciens de, de notre laboratoire, entre autres Michel Pia. Euh, euh, L'idée, c'est d'utiliser du matériel tout à fait que, que, qui se vend dans le commerce euh, pour mesurer à Paris euh, le fond cosmologique micro-ondes. Euh, on entend beaucoup parler, mais c'est un petit peu différent quand vous apercevez que vous êtes capable de le mesurer, même à travers les nuages, etc. Puisqu'évidemment, euh, euh, on n'est pas dans la longueur d'onde euh, visible. Donc, il euh, euh, y a deux groupes qui partiront à la PC. Donc, euh, le, le repas sera un petit peu différent. La pause déjeuner, ça sera des, des boîtes sandwich qui vous permettront éventuellement de, de, de, de partir euh, de partir à l'APC qui est euh, près de la grande bibliothèque euh, sur le nouveau campus euh, donc à, à l'est de Paris, euh, sur le nouveau campus de, de Paris 7. Euh, deux groupes resteront ici, euh, l'un vérifiera la relation de Hubble, c'est à dire que l'univers est avec des données astrophysiques, euh, que l'univers est en, est en expansion, euh, on en parle beaucoup mais ça vaut peut-être le coup de vérifier si c'est vrai ou pas, donc, euh, euh, donc ça, c'est un groupe qui restera ici. Et puis, un quatrième groupe se redivisera encore. Et, et l'idée là, euh, c'est avec l'aide de, de, de scientifiques et, et en particulier de doctorants dans le domaine et puis de, de, de post postdocs euh, du, du centre de cosmologie euh, qui sont aussi présents ici aujourd'hui et avec qui vous, vous pourrez discuter. Euh, de prendre un point du programme, un, un des nouveaux points sur la cosmologie et de commencer à établir un genre de fiche pédagogique. Euh, donc euh, ça, c'était justement un peu dans l'idée de, de, de commencer à, à, à disons, d'orienter ça vers, vers le travail en classe. Euh, donc euh, on va vous proposer un certain nombre de sujets et puis je pense qu'il devrait y avoir trois groupes. Euh, et, et donc chacun des groupes choisira un sujet et puis passera l'après-midi à essayer de rédiger une fiche pédagogique euh, bon, pour voir un petit peu comment traduire du langage des physiciens que vous allez entendre, et euh, des astrophysiciens que vous allez entendre quand même aujourd'hui et demain matin, dans un langage que vous, vous pensez euh, être utile pour vos collègues et puis euh, vos élèves. Voilà, donc ça, ça fera partie, donc ça sera tout, tout l'après-midi. Euh, vous serez divisé en groupes. Le lendemain matin... Euh, alors, euh, on continue à. Alors, on, on va parler des métiers de la recherche. Alors, la raison, c'est que on a trop tendance, euh, alors surtout les physiciens, euh, quand on quand on s'adresse au, au grand public ou aux jeunes, de donner l'impression que les laboratoires, c'est euh, uniquement des chercheurs euh, avec des grandes idées. Euh, ont le prix nobel euh, ou qui l'ont pas d'ailleurs la plupart l'ont pas et puis quelques-uns l'ont euh, et on pense pas assez qu'un laboratoire c'est beaucoup d'autres gens qui des gens qui travaillent dans l'atelier de mécanique des gens qui travaillent dans le service administratif euh, des gens qui travaillent en électronique en informatique etc et que c'est toute cette communauté là la communauté scientifique c'est pas uniquement les chercheurs euh, qui font des découvertes euh, alors évidemment l'idée c'est que, en tout cas nous à la PC, je pense que Georges aussi euh, pense la même chose. Euh, euh, Quelqu'un qui par exemple est très attiré par le fait de faire des pièces détaillées dans, dans, dans, un, dans, un, dans un atelier de mécanique, euh, il peut être aussi attiré par venir dans un laboratoire, ça fait aussi partie. Donc parmi vos élèves, il y a des gens qui, il y en a un certain nombre qui vont arriver dans des laboratoires, faire partie de la communauté scientifique et qui ne vont jamais être euh, des physiciens ou des astrophysiciens. Et, et notre idée, c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on montre plus rarement, euh, je dois dire. Euh, voilà, ces métiers là qui font partie aussi euh, de la communauté qui travaille en cosmologie euh, pour... Le message, est après évidemment à relayer au, au, au, à, à vos élèves, euh, qu'on peut être attiré par ce domaine et euh, pas vouloir euh, ou pas avoir, oui, enfin, pas avoir envie d'être de, de, un, un physicien ou un astrophysicien et pourtant euh, apporter vraiment sa, sa, sa pierre à l'édifice. Donc euh, on aura pendant deux heures donc, un certain nombre de présentations de gens qui travaillent dans nos laboratoires euh, mais qui ne sont pas des physiciens ou des astrophysiciens et qui pourtant sont Totalement partie prenante de, de, de cet effort de recherche euh, ensuite on va essayer de toujours pour essayer d'assimiler les notions euh, faire une essayer de faire donc ça c'est une idée de george c'est moi qui, qui m'y collerait euh, donc vous pouvez y penser dès maintenant essayer de faire de une, ce qu'on appelle une carte des concepts de la cosmologie c'est à dire essayer pendant les cours d'identifier quels sont les, les concepts principaux et euh, de voir les liens entre ces différents concepts euh, vous allez avoir des intervenants divers qui vont vous parler de tout ça. Mais tout ça, c'est quand même l'histoire et l'évolution de l'univers. Et, et ce qu'on voudrait là, c'est essayer de prendre un peu de distance, identifier les concepts. Alors C'est important, j'imagine, d'un point de vue pédagogique, parce que euh, euh, les physiciens et les astrophysiciens vont vouloir vous donner beaucoup d'informations. Et souvent, dans ce, parfois trop plein d'informations, on va voir, mais on a tous tendance à vouloir vous donner beaucoup d'informations. Euh, il y a des concepts qui s'y cachent et c'est J'imagine un enseignant, je suis moi-même enseignant, c'est souvent les concepts qui sont les plus difficiles d'identifier et de bien cerner, et les relations entre les différents concepts. Donc c'est l'idée qu'on va essayer de faire cet exercice tous ensemble, donc réfléchissez-y pendant les cours, pour justement établir cette carte des concepts. Ça c'est quelque chose qui se fait dans le Teachers Workshop de George aux états unis Donc on va essayer de voir un peu l'exercice que ça donne, et ça peut probablement vous aider à prendre un petit peu de distance par rapport à la grande quantité d'informations qu'on va, euh, qu va vous présenter. Alors l'après-midi est plutôt consacré euh, euh, à, au Palais de la Découverte. donc Visitez les, les collections du, du Palais de la Découverte, donc les salles mécaniques et, et cosmologie. Euh, et puis euh, vous aurez un exposé sur l'accélérateur de neutrons ici. Euh, et un petit peu sur, sur ce qui se passe au, au Palais de la Découverte pour, dans le cadre de la, la formation des professeurs. Et puis après, George et moi, on va revenir euh, pour tirer les conclusions. Alors, des conclusions, ça peut être par rapport au Palais de la Découverte, par rapport à ce que vous avez appris, euh, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont c'est présenté, en particulier quand vous, vous allez visiter les salles euh, avec vos élèves. Euh, et puis, on ouvrira sur le futur. Euh, il faut nous dire un petit peu ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qui peut être amélioré euh, et puis euh, ce qui peut vous être utile dans la suite euh, à vous, aux collègues autour de vous. Euh, et puis, je pense qu'on discutera aussi euh, donc, ce que Jean-Yves a évoqué, le côté euh, ontologique, comme il disait, de, de, de, de, de ce domaine qui est quand même extrêmement important. Je vais simplement donner un exemple dans lequel moi, j'ai été impliqué très récemment et vous avez dû tous faire face à cette histoire de, de neutrinos qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, euh, il est clair que ce domaine-là ouvre des questions qui intéressent absolument tout le monde. Je vais simplement vous donner un exemple. Euh, dans, au, au mois de janvier, j'ai des jeunes collègues qui, qui, font, euh, euh, qui travaillent avec les, les, les, les, les jeunes des, des banlieues, donc des ZEP, euh, et une fois par an, ils leur font... Euh, les introduisent à un sujet scientifique euh, et donc cette année, ils ont demandé un petit peu à tous ces jeunes en difficulté ou disons dans des environnements euh, difficiles de quoi ils voulaient entendre parler. Et tout le monde voulait entendre parler de neutrinos qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Euh, donc ça montre que ça concerne vraiment tout le monde. Euh, et évidemment, ce qu'il y a derrière ça, c'est que euh, effectivement, ce domaine de recherche euh, pose des questions euh, extrêmement importantes. Et finalement, et ça a je crois, la surprise avec les neutrinos qui ont pu utiliser la vitesse de la lumière, même les grandes chaînes de télévision sont aperçues que ça concerne vraiment tout le monde. Et donc, je pense qu'on pourra aussi discuter de cet aspect de, de, de, de ce domaine qui est un petit peu unique et qui pose des, des grandes questions existentielles et, et qui concerne pas seulement que les physiciens ou les, les enseignants, mais un petit peu tout le monde. Euh, voilà, donc j'étais un petit peu long mais je voulais m'assurer que vous avez compris un petit peu l'esprit de, de, cette, de cette session de formation. Je ne sais pas si vous avez des questions pratiques avant que on démarre avec la présentation de George